Bienvenue au magasin Rockazilum pour ce premier test de guitare avec Julien. Bonjour à tous et bienvenue Mickaël. Aujourd'hui on va tester euh, trois types euh, de guitare. On aura une stratocaster, une télécaster et une forme Explorer, plus métal. Euh, donc vous allez pouvoir voir, euh, écouter plutôt les différentes sonorités, puis voir aussi euh, les différents euh, designs hein, des guitares. Ce euh, sont des guitares euh, assez polyvalentes, oui. d'accord Qui vont euh, du blues euh, jusqu'au hard rock, on va dire. Hein. Et puis ensuite on aura une guitare qui sera un petit peu plus typée métal. On va pouvoir tout de suite passer un petit peu au descriptif euh, rapide. Simplement, commençons. Donc, forme type... Stratocaster, très simple, comme tout le monde la connaît 3 micros, simple bobinage, 5 positions, un volume, 2 tonalités Une touche en érable, un manche en érable, 21 frettes Et c'est à peu près tout ce que je peux en dire, mécanique, bain de ville, très simple ouais. On a aussi un petit vernis satiné qui est plutôt agréable au ouais, niveau manche. du manche, qui est plutôt agréable Et un chevalet fixe pour terminer dessus Bien, alors sur la Télécaster, hein, a... c'est assez simple aussi au niveau euh, des réglages. Hein. De toute façon, on a un micro euh, P90 euh, côté manche, on a un micro simple côté chevalet, euh, un volume, une tonalité et trois positions de micro. On a également donc la touche palissandre et euh, on retrouve également le vernis satiné ici. Si vous avez les mains qui accrochent un petit peu euh, lorsque vous transpirez, c'est plutôt des vernis qui sont faits pour vous. Parce que ça glisse tout seul. On, on passe euh... Des sons. au test de son. Allez. tranquille, c'est parti. on va commencer donc par le micro manche avec une suite d'accords simples. Position intermédiaire. en micro-simple. Position intermédiaire numéro 2 entre micro-central et micro-chevalet. Et micro-aigu. On va faire de même sur la Télécaster. Alors, on passe sur. On commence sur le micro P90, côté manche. Les deux micros. Et le micro simple bobinage côté chevalet. Je pense de faire une petite suite d'accords, mais plutôt cette fois-ci en strumming, c'est-à-dire en jeu, en accord. Ouais. Voyons voir un petit peu ce que ça donne. Je repasse pareil sur les cinq positions. Position intermédiaire. So Magnifique C'est magnifique Je fais la même chose Allez, donc sur le P90 Alors là, pour emballer les filles, c'est le top hein. Le P90, franchement, il a un bon son On y va donc, P90 et le micro-chevalet. C'est pas mal du tout. Et enfin, micro-chevalet. Donc avec beaucoup plus de brillance. Hein. Donc ça c'est le côté agressif. C'est ça. Assez intéressant. Donc passons dans un registre plus rock. Mm -hmm. Donc avec toujours, on va dire, les positions intermédiaires. Donc on va faire un petit, un petit riff de lune cravisse. Avec du volume ce sera. Mieux. <rire> Merci. Okay. tout ce qui est un petit peu rock anglais, rock un peu agressif enfin, et ben on va faire le même riff avec les deux micros. Et enfin, micro-chevalet. Donc toujours plus agressif, hein, ce micro-chevalet. Hein. Mais parfait ouais. pour ce genre de choses. Ouais, c'est vrai. Voilà. Donc, est-ce qu'on a quelque chose à rajouter sur nos guitares petit budget et ben, elles sont visibles au magasin Rock Absolument. Si vous voulez les tester. Euh, sinon, moi je trouve que ce sont des guitares plutôt très agréables pour ce budget-là. Et pour débuter, elles sont plutôt bien. Hein. Plutôt bien, pas de soucis là-dessus. Euh, voilà, c'est tout. Hein. Sinon, après, on a la tonalité... Fait un petit tour sur la tonalité vite fait pour montrer un petit peu l'importance. Hein. Elle va nous servir à couper les aigus. Et ça sur n'importe quel micro. Celui. Hein voilà. Comme ça, ça, vous permet ça va vous permettre d'avoir une palette de sons euh, vraiment euh, personnelle. Et euh, voilà, ensuite ben, la, la strat elle est équipée de deux tonalités, elle, puisqu'elle a elle un petit peu plus, plus de position. Dire un micro plutôt qu'un autre. On va dire pour avoir aussi une palette de sons encore plus étendue. mais ça fonctionne exactement de la même manière. Exactement. Un est-ce qu'on passerait pas un petit peu au. ah <rire> bah bon, allez, on passe maintenant à l'Explorer. De retour instantané. Donc, cette <rire> fois-ci, avec une Explorer, on va dire qu'on va mettre justement en face de notre fameuse télécaster. Donc, cette fois-ci, on est sur un manche érable. Une touche en palissandre, 22 cases, 2 micros double bobinage, donc vraiment l'extrême opposé, on va dire, des deux grades d'avant des réglages réduits au minimum, un volume, une tonalité, un switch trois positions. On va dire simple, efficace, normalement c'est juste le gros son, donc on mettra en parallèle juste un peu un son clair, un son crunch pour voir la différence. On va dire, elles vont pas être dans le même registre, on va être sur le registre on va dire jusqu'au rock, bien agressif, et là on sera jusqu'au du registre rock, on va dire jusqu'au registre métal, donc euh, typé dans deux ambiances différentes. Donc allons-y pour les sons clairs, on va faire un petit micro-manche, un petit micro-aigu, c'est parti. Et on va faire un switch tout de suite sur la télécaster. On comparer un petit peu les deux positions. On va faire pareil, micro aigu. directement sur les crunch alors là un petit peu moins adapté on va dire que notre télécaster mais on va voir comment il s'en sort C'est quand même pas mal. Hein? Et donc maintenant on passerait directement. Donc, à mon avis, la solution pour avoir un son qui s'en rapproche un peu plus, c'est l'intermédiaire donc des deux micros pour ne pas avoir trop de bas et jouer un petit peu sur le côté du volume en fait. On a plus d'équilibre. on va dire, sur laquelle elle est plus à l'aise, donc les grosses grosses distorsions. Ah. <rire> donc cette fois-ci, on va dire, je vais rester directement sur le micro aigu, parce que c'est là où on va aller la chercher, c'est ce qui est intéressant en dessus, donc euh, avec un petit riff de Megadeth ou Killing Road. Registre, plus métal, mal. plus intéressant avec cette guitare, plus, plus de gros sons, on va dire, moins à l'aise sur les sur les cleans, on va dire, et sur les trucs très très rock, on va dire, et popisants, mais c'est pas fait pour ça. Look agressif, on va dire, et sonorité agressive, c'est cohérent. Exactement. Tu as une petite anecdote sur cette guitare, peut-être euh, Oui, donc une petite anecdote, euh, fournie aujourd'hui, gratuitement, bien sûr. <rire> donc. Euh, les Exploreurs en fait des années 60 en Corina viennent de battre un joli petit record avec 1,1 million de dollars. Et oui, donc ça vient de battre tous les records des Les Paul. Bien sûr on parle de Gibson, hein. on ne parle pas hein, ni de Stag ni d'une autre marque. Donc voilà, un ouais. joli record pour ma forme de guitare préférée. C'est ça, il faut savoir que c'était pas gagné hein, au départ cette forme de guitare, mais bah, là elle se vend euh, à prix imbattable. déraisonnable. Ouais, déraisonnable, c'est clair, c'est ça. Donc, voilà. Très bien. Est-ce que tu veux rajouter un petit truc sur cette guitare Non, pour l'instant, je pense avoir fait un petit peu le tour. C'est peut-être le moment de dire au revoir. Eh ben, c'est parti. À la prochaine. Bye. Ciao.